Bonjour, nous allons commencer par la première recette qui est le finger chocolat caramel qui se compose d'un streusel cacao tout simplement on a mélangé tous les ingrédients ensemble on a cuit 40 minutes à 140 degrés ensuite on va venir concasser ce streusel et on va venir l'agrémenter de feuilletine d'un petit peu de praliné euh, chocolaterie de l'Opéra, un petit peu de beurre pour apporter un peu de moelleux et du goût, et un peu de fleur de sel pour euh, exhauster le goût du chocolat également. Et on viendra coller ce croustillant avec la couverture 62. Donc première étape, je mets le streusel dans le batteur pour le concasser. Donc là, aujourd'hui, on fait le streusel avec de la poudre d'amande brute. On peut très bien le faire avec de la noisette euh, et utiliser un autre fruit sec. Hein. On va finir de mélanger en incorporant tout le reste des ingrédients. Et pour finir, dans le croustillant et dans le biscuit, la carupano 62. Avec un goût très puissant, sans trop de beurre de cacao, que du goût de cacao. Et ensuite, on fait tourner pour bien mélanger tous ces ingrédients ensemble. Donc là, la recette, c'est pour un demi-cadre 40-60. Et tout le croustillant va rentrer dans le cadre. Voilà, c'est bien mélangé. Donc, si vous travaillez dans un laboratoire bien froid, n'hésitez pas à mettre le chocolat plus chaud, c'est pour éviter que ça ne fiche trop vite. Donc, très important, l'ustensile du pâtissier chocolatier, la corne bleue. Oh, chocolaterie de l'Opéra, en plus. Attention. Nicolas, Olivier, merci. Alors, ensuite, on étale le plus régulièrement possible notre croustillant donc c'est un petit peu fastidieux au départ mais quand le croustillant commence à accrocher le papier ça se fait bien. C'est aussi pour ça qu'il faut utiliser pas trop froid le chocolat pour éviter que le croustillant ne fige trop vite. Donc je travaille avec le bout de la palette. Ensuite, ce croustillant, on va le mettre au frigo ou au congélateur. Vous pouvez en faire plusieurs et le stocker. Et le jour où vous faites le montage, vous avez déjà votre croustillant qui est prêt. Donc ensuite, il a déjà légèrement figé, on va pouvoir retirer le cadre. Donc le croustillant, on va le mettre au frigo pendant qu'on fait le biscuit. Donc maintenant, nous allons passer à la réalisation du biscuit chocolat Carupano 62. On va utiliser aussi également un peu de cacao. Donc on va première étape, on met à monter les jaunes, les œufs et les sucres. Maintenant on le fait monter environ 10 minutes à vitesse rapide. Ensuite, on va euh, mélanger le chocolat, un petit peu d'huile, qui va apporter un peu de souplesse à notre biscuit. Et je vais venir verser le beurre dans le chocolat, ce qui va permettre de fondre notre chocolat tranquillement. Donc ensuite, nous ferons le mélange avec le biscuit. Avec ce mélange, environ 40 degrés, 40-45 degrés. Parce que si c'est trop froid, ça va figer avec le biscuit et on ne pourra pas l'étaler. Quand on utilise le, la couverture 62, hein, prenez bien soin de le faire fondre. ce sera un chocolat avec, euh, qui est euh, peu riche en beurre de cacao et qui est pâteux. Donc euh, pas facile à incorporer dans, dans les recettes. Donc c'est pour ça il est très important de bien le faire fondre. Donc voilà, le biscuit est monté, le chocolat est fondu, on va passer au mélange. notre biscuit qui est bien monté. Je prélève un petit peu de biscuit que je mets dans le chocolat. Alors on mélange délicatement une partie du biscuit donc avec notre chocolat pour lui donner une texture plus ou moins similaire à notre biscuit. Pour pouvoir l'incorporer plus facilement. Voilà. Ensuite, nous allons verser la farine et le cacao tamisés ensemble dans le biscuit. Et on finira le mélange avec le, la première partie. Donc très important aussi la température de, de ce mélange, surtout si vous avez un labo très froid. N'hésitez pas à monter de, de quelques degrés. Voilà. Ensuite, toute cette recette va dans le même cadre qui a servi à faire le croustillant. Et on étale, comme tout à l'heure, bien régulièrement, notre biscuit. Voilà. On essaye d'aller le plus vite possible pour ne pas mettre trop de coups de palette. Voilà. Donc Ensuite, on met à cuire notre biscuit à entre 160-170 degrés, entre 15 et 18 minutes environ. Pour la troisième étape, nous allons réaliser le caramel. On fait fondre le glucose, et on incorpore le sucre en deux trois fois. Donc on fait fondre doucement notre sucre, pour éviter qu'il brûle. Voilà, on a incorporé tout le sucre, maintenant, on va pousser la cuisson pour caraméliser notre sucre. Voilà, on va laisser caraméliser tranquillement, le biscuit sera cuit avant, on s'occupera du biscuit entre temps. Je dépose tac, directement le croustillant dessus. Donc comme c'est la même taille, il rentre pile poil dedans. On appuie délicatement, sans écraser trop le biscuit, le croustillant. Voilà. Et ouais, on va avoir quelque chose qui va adhérer parfaitement. Et ça, Surtout, on laisse bien, bien refroidir avant de décadrer. Hein très important. Sinon, si on décadre maintenant, euh, le biscuit va se rétracter. et On aura un trou tout autour. Ce qui nous embêtera par la suite. Voilà. On retourne sur le caramel. Donc, le caramel qui était bien poussé. Attention de ne pas s'épiler euh, les sourcils. Donc, on ne met pas la tête dessus. C'est très chaud. Voilà, on décuit avec la crème chaude, vanillée. Donc après, on pourrait faire euh, une infusion dans la crème hein, pour apporter du, du parfum euh, au caramel. Hein. Libre à vous euh, d'imaginer tout ce qui est possible. Voilà. Voilà, J'ai incorporé toute la crème et maintenant, on va recuire à la température désirée. Donc en fait, la température, c'est ce qui va nous donner un peu la texture à notre caramel. Donc si on veut quelque chose de coulant, on va le cuire à 106, euh, entre 106 et 108. Et si on veut un bonbon caramel, on va le cuire à 118-119 degrés. Donc là, moi je vais cuire à 112 à peu près. Donc on n'hésite pas à mélanger régulièrement. Pareil, hein, en fin de cuisson, on pourrait y ajouter euh, de la pâte de noisette, euh, pour lui donner un goût de noisette. En fin de cuisson, on pourrait aussi également euh, rajouter des fruits euh, torréfiés euh, concassés, des fruits secs, de la noisette, de, de l'amande. On, on s'approche de la température désirée. Donc là, on fait attention, ça va, aller, ça va aller de plus en plus vite. Puis un caramel un, un petit peu trop cuit, hein, c'est du, du béton après. Hein. Voilà, le caramel est cuit, on va, on incorpore le beurre pour stopper la cuisson. Notre fleur de sel. Pareil, encore une fois, c'est un exhausteur de goût. Voilà, ensuite, on va incorporer notre gélatine. la gélatine, je ne la fais pas fondre, elle va fondre dans notre caramel qui est chaud. Voilà. Ensuite, on va venir mixer le caramel. Ce qui va permettre de lui donner une, vraiment une belle texture bien, bien lisse, bien crémeuse. Bien crémeux, pardon. Notre caramel est bien souple, il va être facile à étaler sur le biscuit. On va mettre environ 500-550 grammes de caramel. Alors ensuite, on décadre délicatement. Hop. Tac. Ensuite, on va retourner ce bloc biscuit croustillant afin de mettre le croustillant à la base. Et on enlève le papier comme ceci. Ensuite, on repositionne le cadre. Vous voyez comme j'ai respecté la température, le, le biscuit s'est à peine rétracté du cadre. Okay. Et là, on va mettre notre caramel. Donc je vais quand même le peser parce qu'il en reste toujours un petit peu. Ouais, on va mettre 550 grammes après, si vous voulez en mettre plus, moins, c'est possible aussi. Et à l'aide de la palette, on étale rapidement et régulièrement notre caramel. Ensuite, une fois qu'on aura donc fini d'étaler cette couche, on va réaliser la quatrième couche qui est le crémeux Mekonga. Là, on voyage un peu au Vietnam. Donc on va utiliser la Mekonga. On va mettre un petit peu de chocolat au lait pour lui apporter un peu de rondeur, un peu de moelleux, un peu de gourmandise aussi. Donc... Première étape, je mélange, j'utilise un sucre cassonade parfumé, je mélange avec les jaunes d'œufs et on va réaliser une crème anglaise avec le lait, la crème et la vanille qui est déjà dans ce mélange. Donc on verse dans le mélange jaune-sucre. bien la gousse de vanille. Et maintenant, on va recuire notre anglaise. Vous voyez la, la petite couleur un peu marron, c'est le, le sucre qui fait ça. Maintenant, on cuit à 85 degrés. Voilà, pour stopper la cuisson, je leur mets, je l'enlève le de la casserole. Et ensuite, on va verser cette anglaise sur notre chocolat qui est légèrement fondu. On va y l'incorporer en plusieurs fois pour bien éclater le beurre de cacao et le cacao. Et on finira par mixer ce crémeux pour lui apporter vraiment une texture bien homogène, bien crémeuse. Voilà. Donc on va mettre... On va verser ce crémeux sur le caramel ensuite. On va mettre plus ou moins la même, le même poids de crémeux par rapport au, plus, au caramel. Hein, C'est euh, à votre convenance, à votre goût. Ensuite, on va le couler sur le caramel qui lui est bien froid, bien bloqué. Je vérifie le poids quand même, je pèse théoriquement. Ouais, il reste un petit peu. On va tout mettre comme ceci. Ouais. Ensuite, on tapote un peu pour enlever l'égaliser, pour enlever les bulles d'air également. Et voilà et après on viendra détailler nos fingers et on viendra les enrober dans un glaçage gourmand et ensuite on viendra pocher notre chantilly Mekonga Donc, La chantilly Mekonga on va chauffer euh, la première partie de crème euh, avec les sucres qu'on va venir verser sur le, le chocolat fondu on va bien mixer et on finira ensuite par euh, la grosse partie de crème froide et on remixera une autre fois. Ensuite, on stocke cette chantilly une journée au frigo avant de la monter pour la pocher sur les fingers. Donc là, je fais tout le tour, toi j'enlève vraiment le moins possible. Est-ce que ça sera plus facile Tac. Tac. On y va progressivement. Hop, voilà. toutes les couches, le croustillant, le biscuit, le caramel et le crémeux. Ensuite, on va détailler les fingers. Et voilà. Donc voilà, on les replace au froid et ensuite on va pouvoir les enrober. Voilà, donc notre glaçage est à environ 35-36 degrés. On va enrober nos fingers jusqu'en haut du crémeux. Ah, vraiment. Donc euh, ce que je trouve très intéressant de cette technique, c'est qu'on peut avoir des, des textures un peu différentes, comme le caramel qui est un peu souple, euh, ça va empêcher que le caramel ne coule, euh, Ça va, il va être emprisonné par notre glaçage gourmand. Hop. Je le pique de chaque côté et je l'enfonce jusqu'au crémeux, Hop, comme ceci, et on pompe légèrement pour enlever l'excédent, on racle bien. Et on s'assure qu'il n'y ait pas de grains de noisette sur le biscuit. Vous voyez Hop. Ensuite, on racle pour couper et on pose ici. Je tapote sur le silpat et on pose. Donc attention bien de réchauffer de temps en temps le glaçage parce que comme le gâteau est bien froid, ça refroidit le, le glaçage. Hop. Voilà. Tac. Là, on va pas pocher directement la chantilly sur le crémeux. On va me poser une petite plaquette de chocolat qui a été réalisée entre deux feuilles guitare. Donc très très fine. Hein. Tellement fin que j'ai du mal à les décoller. Hop. Et on vient les déposer, voilà, comme ceci. Ils vont venir coller sur le crémeux, qui est encore un peu froid. Et ensuite, on pourra venir pocher, euh, à l'aide d'une mini douille à Saint-Honoré, euh, la chantilly Mekonga. Qu'on va faire monter euh, crémeuse. Donc là, ce petit rectangle de chocolat va faciliter le pochage de la chantilly. Et puis va apporter un petit goût supplémentaire euh, chocolaté. Vous voyez la, la chantilly, on l'a montée au fouet à la main, hein. légèrement montée. On l'a rendue crémeuse. Voilà. Là, pour moi, elle est bien, elle est crémeuse, elle est euh, juste comme il faut pour la pocher. Regardez la texture, elle, est, elle reste encore souple. Ce qui est en fait, ce qui est très important, c'est pas trop la monter parce que quand on, vous allez la mettre dans la poche, que vous allez pocher, elle va se resserrer un peu. Donc si elle est trop montée, euh, ça va être très difficile à pocher, parce qu'en plus la douille est, est très petite. Euh, donc voilà avec mon ustensile fétiche mab corne violette on vient chercher cette chantilly tac comme ceci voilà et après on va faire des, des petits va-et-vient avec la chantilly et je fais des va-et-vient gauche droite petites vagues ensuite on va venir déposer une petite larme au chocolat et un petit morceau de feuilles d'or. ici pour le finger chocolat caramel la recette est terminée à déguster sans modération maintenant nous allons réaliser le flan chocolat café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 c'est super beau ça. Regardez, on voit un peu la en transparence. Avec la belle lumière, ça c'est magnifique. Ouais, ouais. Ça. Donc maintenant nous allons passer euh, à la recette des cookies.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 pour être sûr que ça soit bien soudé. Hop. Donc ensuite, on redétale. tac, Comme ceci, on est sûr que ça va bien se souder. Et la ganache ne sortira pas du coquille. Voilà. On détaille. Hop. Ou les mettre à cuire tout de suite à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 Je prends toujours autant de plaisir euh, vraiment à, à déguster les produits et à déguster de, de nouvelles créations. Euh, les produits sont toujours d'aussi bonne qualité. Il euh, y a toujours de belles surprises, avec la Deltora par exemple qui est juste euh, incroyable. Beaucoup de finesse, beaucoup de longueur en bouche. Euh, enfin, j'ai vraiment beaucoup, j'ai eu une belle surprise en, en dégustant ce chocolat. Euh, J'espère que vous aussi vous prendrez beaucoup de plaisir à, à vous inspirer des recettes ou à les refaire et je vous dis à très bientôt. Salut Ça fait 30 ans que je fais ça et 30 ans que je m'éclate et que je m'amuse à rencontrer des gens, des gens passionnés et avec qui je peux échanger sur des idées, sur le goût, sur la culture du goût et c'est ce qui est génial. Ça n'a pas de limite. Je ne me serais jamais ennuyé pendant ces années, on sait pas encore fini. Hein, mais je parle comme si c'était fini. Il <rire> faut des bons produits pour faire des bonnes recettes.